Dimanche 24 septembre, en l'église de Freistroff, le père Dominique Thierry, vicaire général, a procédé à l'installation du père Jean-Louis Barthelmé, nouveau curé modérateur des communautés de paroisses Notre-Dame de la Vallée des Moulins et Notre-Dame du Graffenthal. Il prend ainsi la succession du père Jean Lanquet. Devant les fidèles et autorités de Freistroff, le père Thierry a rappelé, non sans humour, les nombreuses fonctions et qualités du père Barthelmé. Il sera épaulé dans son action par les Pères Parfaits Battacetti et Pierre Simon, récemment nommés prêtres coopérateurs. Cette nouvelle équipe aura la lourde tâche d'harmoniser la pastorale sur l'ensemble des communautés de paroisses dont notre archiprêtre a la charge. Elle pourra également compter pour cela sur l'aide des prêtres retraités. Que Dieu les aide dans la lourde tâche qui est la leur